Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours. J'aimerais également aujourd'hui apporter une, une précision par rapport aux photos. d'accord. Vous, vous rappelez, quand on crée le, le site, le design qu'on avait exécuté à la base, c'est ça. Vous remarquez que la couleur de fond, c'est euh, du noir et blanc. Okay Alors, pour ce faire. Comment on va régler ça, ce problème, pour avoir vraiment du noir et blanc Pour faire ça, on va utiliser Gimp. Donc, retournons dans nos photos. Retournons dans nos photos. On est là, on va prendre celui-là, par exemple, ouvrir avec Gimp. Gimp. Ok, donc cette, cette photo, c'est une photo couleur. Si je veux utiliser GIMP pour changer en noir et blanc, il faut aller dans couleur, euh, là il faut chercher désaturation, couleur vert-gris, d'accord, c'est ce qu'il nous faut. Après vous pouvez tester les autres hein, pour voir ce que ça donne. Bon, euh, moi le truc c'est que euh, je suis. Je mets tout à fond, je ne casse pas la tête, je mets vraiment tout à fond. Uh, itération à fond échantillon à fond c'est ce que je fais de manière à avoir quelque chose de très très lisse après c'est vous qui voyez hein, selon l'effet que vous le prouvez ça va, ça va mettre selon la grandeur de la photo ça va mettre un peu plus de temps mais ça me permet d'avoir quelque chose de, de fin on va dire parce que là si vous regardez le bas là, vous voyez, c'est comme s'il y a des grains, alors qu'ici c'est très très lisse. Quoi. Donc moi j'aimerais que ce soit très très lisse. Peut-être que vous avez envie de, de reproduire des images de, de vieux photos, peut-être que ça serait intéressant pour vous de laisser des, des points, etc. En tout cas avec Gimp, vous pouvez faire pas mal de choses. Ceux qui sont spécialistes de, de Photoshop, ils savent, ils savent de quoi je parle. Moi, je ne suis pas spécialiste de Photoshop, donc euh, voilà. Donc là, on attend que ça se, ça se passe. Et ce que vous allez remarquer, c'est que quand bien même il est en train de le faire, on est en, en noir et blanc, ce n'est pas, euh, pas aussi sombre que ça. d'accord Nous, on veut que ça soit un, un peu plus sombre, ça soit là, sombre comme ceci. Donc, pour que ça se passe, une fois qu'il aura fini, hein, qu'on va faire c'est de c'est de mettre c'est de remettre une couche dessus euh, on va remettre on va remettre un calque dessus qu'on va qu'on va, qu va assombrer un peu plus pour avoir ce, ce côté un peu plus sombre d'accord après ce sera à vous de choisir la couleur que vous allez utiliser pour que ça soit un peu plus sombre il y a le temps que ça se fasse. Là. on est pratiquement à la fin. Ok. Donc on finit. Bon, il est pratiquement à la fin c'est bon une fois que c'est fait s'il vous plaît ne cliquez pas sur le bouton fermer mais plutôt valider d'accord si vous cliquez fermer euh, il va remettre ça en couleur et tout ce que vous avez fait bon il va falloir recommencer bon sauf que comme je viens de dire ce n'est pas aussi sombre que celui-là donc on veut que ça soit un peu plus assombri donc pour cela on va rajouter un calque transparent nouveau calque transparent je valide il est au-dessus pas en dessous ok j'ai choisi la couleur que je veux hein. bon là normalement j'utilise moins du noir hein. je vais prendre ça on va voir ce que ça donne on va prendre ça on va voir ce que ça donne et on va prendre le pot le pot bon si c'est à 100% et vous faites ça vous n'avez plus rien donc pensez à, à réduire l'opacité d'accord j'ennuie le remplissage je réduis l'opacité et je mets mon potu du coup j'ai quelque chose de ce genre c'est un peu gris et c'est pas très foncé donc je peux dire non c'est pas terrible c'est pas ce que je veux je vais virer ça annuler remplissage annuler remplissage annuler je vais changer la couleur je vais descendre un peu plus je me mets là ok je valide je reviens d'accord si ça me plaît je le garde si ça me plaît pas je recommence jusqu'à ce que hein, euh, j'ai exactement le le ton euh, la couleur que je veux au en fait donc bon. bon je pense que je vais finir par mettre ça tout noir Allez. alors on va pas mettre ça tout noir tout noir mais voilà ouais presque d'accord voilà comme ça et on on assombrit ça ça donne quelque chose de ce genre bon on est un peu plus sombre mais bon on laisse comme ça d'accord exporter sous euh, je vais l'appeler 2 N'oubliez pas, si vous le faites, donner des noms avec un mot-clé et tout. Hein. Alors, et on exporte. Donc du coup, c'est comme ça que vous, vous changez au fait, hein, le, la couleur. Okay? Euh, la couleur de votre transformer Vous transformez une, cou une photo couleur en une photo grise et puis vous pouvez même sombrer. Supposons que vous le gardez juste le blanc, euh, le, pardon, la couleur en arrière et juste assombrir la photo. Ça aussi, vous pouvez le faire en faisant quoi en faisant ça, donc je vais faire CTRL Z pour aller plus vite parce que là, il y a beaucoup de choses à supprimer. Ok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rajouter un calque transparent et vous l'assombrissez. C'est tout. Vous avez ça. Mais ce que je vais faire, là, je me le veux dans mon truc là. Je le veux vraiment très noir l'idée et j'ai viré aussi le calque j'ai viré le calque pas terrible ça ok je rajoute le calque validé transparent et je vais mettre mon potu ouais ça me plaît bien ça le noir qui ressort tout comme ça Ok, donc voilà, euh, vous savez ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà la manière dont vous pouvez modifier vos photos si vous le souhaitez. Ok, on se retrouve dans un prochain cours pour parler de création de sites web ou d'un autre sujet lié au marketing digital. Si vous n'êtes pas encore abonné à, à, cette, à notre chaîne YouTube, hein, je vous demande de le faire. Et puis surtout, surtout inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite. Parce que cela va vous permettre de télécharger les sites concrets, les tunnels de vente concrets. Puis, si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez poser facilement vos questions. La plateforme est créée pour ça. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, à la prochaine. Ciao